Yo, c'est Tiros, J'espère que vous avez tous en forme. Moi, ça va. Aujourd'hui, beau soleil. Avec ma CD, toujours pareil. Alors aujourd'hui on va, en, on va en parler un petit peu d'un sujet qui commence de plus en plus, de plus en plus à enfler, on va dire sur la toile. C'est la future CDR 750RR, la fameuse sportive qui va bientôt, très bientôt pointer son nez. D'après les infos et les bruits de couloir, elle risque d'être présentée normalement, normalement, avril-mai, c'est ce qui s'annonce le plus par vendeur paranda par des sources internes, des bruits de couloir et des indiscrétions par Honda Ou alors ils en dit en septembre. Voilà, c'est une des deux dates qui ressort le plus. Alors ça va être sur base du nouveau moteur de la Transalp, le fameux bicylindre 750 cm3, remanié bien sûr avec une autre pignonnerie et au niveau de la bracam, au niveau de la au niveau de la.. Oui de la de la ce qui tient le piston. Ah bien. Pour éviter le, les tremblements euh, à haute vitesse. Voilà. Parce que si vous laissez le moteur tel quel, hein, vous ne pouvez pas mettre un, un moteur de trail sur un sur un sportif, il y a des vibrations terribles, et vous voilez tout. Voilà. Pour euh, ceux qui ne savent pas, on ne peut pas mettre un moteur directement, on réadapte un moteur comme ça. Ce n'est pas possible. Euh, donc ils vont retoucher un peu la pignonnerie pour qu'il y ait une boîte on va dire semi-longue, semi-longue. Euh, et au niveau pour éviter qu'il y ait trop de vibrations donc euh, mais sinon grosso modo voilà, ça va être exactement le même moteur pour ma part j'ai vu le design qui commence de plus en plus, on va dire le design il est 90%, je vous mettrai une photo quand je parle j'essaierai de mettre une photo en même temps que je parle pour vous montrer à quoi le ressemblait. grosso modo à 90% c'est le moteur qui va, qui va sortir euh, pas mal c'est pas non plus le, le, la, le truc de fou ça ressemble beaucoup à une cbr 600 rr alors vous allez dire c'est quoi cette moto ben, elle est elle est en vente actuellement hein, mais que en asie alors tout ce qui est pays asiatiques, ils l'ont. nous on l'a pas parce qu'elle ne passe pas euro 5 merci euh, les écolos hein, encore une fois hein, elle est magnifique la moto hein. c'est facile vous voyez là, c la, la, la Fireblade voilà ouais, c'est exactement pareil sauf qu'elle est, elle est un peu plus affinée. c'est normal c'est un moteur de 600 cm3 ouais. Mais c'est une vraie pistarde. Par contre, toi si, c'est pas une espèce de connerie comme la mienne. c'est Quand ils ont voulu faire un espèce de sportif, qui ont mis la CBR 650RR, ça n'a rien à voir. C'est c'est mon roster qu'ils ont caréné. Voilà. <rire> c'est pas une pistarde, c'est pas vrai. Alors que là, la, la CBR 750RR va être une vraie pistarde. Il va avoir l'amortissement all avant-arrière, euh, shifter up and down. Après, ce qui sera de série ou pas Ça, je ne peux pas vous dire à l'avance. Pour moi, il sera dans l'option. Mais si les séries le prix va augmenter obligatoirement, mais peut-être qu'ils vont le mettre en option, je ne sais pas. Euh, il va y avoir euh, donc beaucoup de motos qui va être pour moi, hein, à, elle risque d'être entre, entre 100 110 chevaux. Voilà, pas plus, pas plus, pas moins. 100, 110, 100, 100, 100 ou 110 chevaux, voilà, comme la mienne. Mais avec. Euh, comment dirais-je La mienne, elle fait 95 chevaux, à peu près comme la mienne. Mais avec une démultiplication différente, donc elle va, elle va tirer beaucoup plus long que la mienne. Comme euh, moi, la mienne, c'est déjà une boîte semillon, mais pratiquement comme la mienne, ça va être. Hein. Mais avec un peu plus de, de coffre à bas, régime, voilà. bas et mi-régime, il y aura beaucoup plus de coffre, beaucoup plus de puissance, elle montera très très vite dans les tours. Euh, voilà, ils ont changé la démultiplication changer les multiplications il y aura peut-être un, un, un système un peu plus performant pour refroidissement d'air un peu comme il fait Kawasaki avec la Kawasaki 400 ZX400RR ils appellent ça un ram air, ça veut dire que quand tu as l'air qui rentre de manière forcée dans le, dans le moteur, ça augmente les chevaux. Ça, ça peut aller jusqu'à 80 chevaux, elle est mieux refroidie. Peut-être qu'il y aura un genre de système comme ça. Mais voilà, grosso modo, ça va, ça va être sur, sur cette base-là. Maintenant, au niveau des prix, pour moi, je pense, hein, elle va être à, au moins à 14 000 euros. Certains moteurs, ah oh non, c'est trop cher. Pour moi, elle va être à 14 000 euros. Ça Reste une sportive quand vous voyez déjà que la CBR 650RR elle est pratiquement à 10 000 et la 9600 c'est 1700, je crois, que comme ça. Là, comme le moteur, déjà la Transalp elle est pratiquement à 11 000, elle a 10 600. Alors, on passe sur une, un truc de Transalp, voilà. Mais la Transalp elle n'a pas d'amortissement réglable et tout. tout si Tu commences à faire de l'Olins et tout ça, euh, tu peux rajouter 2000 de plus, donc 11 000 ça passe à 13 000. Ouais, 13 000. Euh, si tu rajoutes des options, shifter et tout, peut-être pas 14, mais au moins dans les 13 à 13.500. Voilà. Moi, je dis, voilà, peut-être pas 14. Allez, on va être gentil. On va essayer d'être optimiste. Entre 13, entre 13 et 14. Pour moi, ce sera entre 13 et 14. Selon les options. On va dire, on va dire que sans rien, avec lall quand même, mais sans le, le shifter et d'autres trucs de costume, co, euh, custom, attendez, je vais, vais trucs custom, des ailerons, des conneries comme ça, elle sera à 13.000. Et si tu mets toutes les options, elle sera 14. Pour moi, je pas plus bas. Maintenant c'est une moto que je, qu au début j'attendais beaucoup mais au final non je vais vous dire pourquoi parce que c'est pour deux raisons déjà le prix du carburant qui devient super cher et ce genre de moto ça boit énormément parce que tu es toujours à fond dessus tu es toujours dans les tours donc ça boit et deux au niveau des assurances ça, ça, ça va ça va bastonner à mort parce que parce que, parce que parce que les assurances, voilà, dès qu'ils vont être peu importe la motorisation que tu vas, c'est toujours à des prix complètement astronomiques. Donc, euh, pff, voilà, c'est ça qui, qui me retient. La mienne, au final, elle fait bien le job, quoi, parce que euh, ça reste un 4 cylindres. Après, j'ai une autre aussi, petit truc aussi qui... après C'est plus, plus personnel, qui me saoule un peu, c'est que j'aurais préféré un 4 cylindres. Pour le bruit... Attendez, je vais m'arrêter. Je vais ranger un peu mon gant. Euh, pour le bruit... Euh, j'aurais préféré un 4 cylindres, Quand t'as une sportive, euh, pour le, le bruit, ça fera, ça fera plaisir à superder il saura pourquoi, en regardant à gauche, euh, mais euh, comme ça s'appelle, euh, moi le 4 cylindres je préfère, c'est un beau bruit, c'est vraiment extrêmement agréable, la mienne, quand je roule, tu sens bien. Donc, avec un moteur 750 cm3, ça aurait été beaucoup plus rageur. Pour une sportive, c'est mieux. Pour un trait, c'est pas grave. Un c'est même c'est même conseillé. Pour la Terre, c'est même mieux un bicylindre. Même encore mieux, c'est le mono Donc Pour un trait comme la ce c'est pas grave, c'est bon. Mais pour une sportive, un 4-cylindres, ça aurait été beaucoup mieux. Tu montes beaucoup plus dans les tours, beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Le moteur est beaucoup plus endurant. Quand tu fais des longs trajets de 4-cylindres, c'est mieux et puis c'est plus... c'est un bruit plus gros, plus, plus rempli, c'est beaucoup plus beau, là on euh, Moi je ne suis pas fan des bicylindres, c'est bien pour les roasters à la limite, ça dépend du roster. si tu mets des gros cylindrés, euh, ou alors pour les trails. Mais pour les, les, les, les, les... quand tu veux rouler longtemps, voilà, il vaut mieux un 4 cylindres, comme le mien, c est, c est, c est, ça ne bouffe pas d'huile, ça bouffe pas de liquide refroidissement, c'est super endurant, le jeu soupape, tu le fais pratiquement jamais, c'est très très costaud, euh, la mienne, par exemple, elle est annoncée pour 30 000 km. Le jeu soupape, tu le fais en vérité à 50 000 parce que c'est un moteur qui c est, c est très très costaud. Quand il a un bicylindre, quand tu commences, commences à taper dedans et tout, là il va falloir de l'entretien quand même. Ça va bouffer de l'huile un peu plus. Ça va, ça va bouffer un petit peu de bic refroidissement légèrement. Ça risque de faire des jeux soupapes au moins tous les 25-30 000 km. Il va falloir les faire et là ça devient hein. obligé. Et encore, je j'en dis quand j'ai 30 000 par exemple sur la. la la Dugatti Street Fighter, je crois que c'est tous les 15 000 ou 15 20 000 en ce Donc voilà, pour vous dire. Donc voilà, c'est mi-fide, mi-raisin. Je, je l'attends sans l'attendre, vraiment, mais on verra. En tout cas, voilà, je vous donne un avis juste avant qu'elle sorte. Et on en reparlera du de design définitif quand elle sera vraiment voilà. Bon, Écoutez les propos je vous remercie de votre idée. Je vous souhaite bonne continuation. Merci pour vos abonnements. N'oubliez pas de soutenir donc, la chaîne en mettant un pouce bruit dans vos abonnants. Et également la deuxième chaîne de survie. Également, voilà, écoutez, bonne continuation à tous, et je vous dis ciao ciao.